Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10 et Moisena. Et voici les prévisions du Bélier pour la semaine du 22 au 28 juin 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, cher Bélier, le soleil est maintenant dans votre quatrième maison dans le cancer et va y rester jusqu'au 22 juillet.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 Soit votre sensibilité ou la sensibilité de vos bien-aimés pourrait être excessive. Alors un peu de relaxation serait requis et patienté car les prochaines journées seront fantastiques. Je parle de mardi, mercredi et jeudi AM pour le Québec et mardi PM mercredi et jeudi pour l'Europe. La lune sera dans le lion, votre cinquième maison. Vous émettrez des ondes énergique très positive et ces ondes euh, contamineront votre entourage, ce qui vous rend très populaire. Vous souriez, vous riez, vous plaisantez et en même temps, vous exécutez vos tâches et vous mobiliserez les autres avec beaucoup de tact et de professionnalisme. Un charisme accru vous rend très habile dans les situations sociales.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 Vous aurez recours à votre méthodisme, votre détermination et endurance pour pouvoir sortir de cette période très occupée. Votre persévérance et patience vous aideront à accomplir les tâches les plus compliquées. Les énergies de cette période favorisent le travail manuel, la construction et la mécanique. Dimanche et lundi, la lune sera dans la balance, votre septième maison. Vous pourriez avoir des difficultés dans vos relations personnelles ou professionnelles. Les autres pourraient mal interpréter vos messages ou mal comprendre vos intentions. Ils réagiraient en conséquence de cette mal compréhension pour tester vos intentions. Alors, soyez très attentifs et très, très objectifs dans vos approches et essayer de voir les choses à travers les yeux des autres, même si ces autres vous montrent leur mécontentement ou se, ou se prononcer impulsivement euh, contre vous. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous, chers béliers. Je vous demande votre soutien de la chaîne, aimez commentez et surtout partagez, s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.